Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors comment fait-on pour gérer le stress en entreprise Parfois, on peut être soit on est en entreprise, on est manager, soit nous sommes entrepreneurs et on peut sentir qu'il y a du stress, des angoisses, on a envie de bien faire, on a peur de mal faire, on peut avoir peur d'échouer et ça, bah, ça, devient, ça nous met une pression qui est juste énorme. Alors comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ce stress en entreprise un, la première chose à comprendre, c'est vraiment de voir que hein, tout stress qui vient trop fort et toute pression qui est trop forte, c'est-à-dire basée sur une peur et non pas sur le dépassement, est juste un symptôme. C'est un symptôme que là on est en train, euh, on est en train de s'oublier, se mettre de côté. Au service enfin pour l'entreprise c'est à dire que si on a peur d'échouer par rapport au regard des autres et eh bien on a peur que, hein, que peut-être que les gens qui nous ont fait monter en compétences vont être déçus de nous mêmes et donc là c'est important du coup de, de faire ce qu'on appelle nous les dépolarisations inversées pour voir que ce que j'admire chez l'autre j'ai l'intérieur de moi et du coup je n'ai bah, je n'ai rien à craindre c'est à dire que ma valeur peu importe si j'échoue ou j'ai réussi elle reste bonne mais tant qu'on va se dire il faut que je fasse ça je dois faire ça et on sent qu'on force ça veut dire qu'on est en train de mettre de son côté son système de, de priorité intrinsèque pour une autorité extérieure. Et donc c'est vraiment important d'être capable d'équilibrer ses perceptions là-dessus pour pouvoir bah, reprendre son plein potentiel. Par exemple, j'avais accompagné euh, une, une manager qui était bah, une top manager d'un très gros groupe. Et euh, on avait vu qu'elle avait peur justement de décevoir un manager qui l'avait fait monter en place. Et donc euh, en puissance. Et donc quand on a fait une dépolarisation inversée, elle disait bah, sur euh, son, euh, son N plus 1, elle disait non mais lui, de toute façon, il est tout le temps parfait, etc. Alors moi quand je rentre tout le temps parfait, je sais qu'il y a une, une omniscience et on ne voit pas les fois où l'autre a pu, euh, bah, a pu euh, échouer ou être moins bon et du coup quand on a fait la dépolarisation inversée à la fin elle voit que waouh mais en fait oui en effet lui aussi ça lui arrive dans certains domaines d'être moins sûr de lui ou de faire des petites erreurs où on aurait pu faire différemment et gagner du temps donc juste en voyant ça se fait oh, ah mais moi aussi en fait moi aussi j'ai le droit de faire des erreurs et c'est ok de faire des erreurs ok donc ça c'est la première chose à mettre en place c'est de vraiment récupérer son pouvoir de vivre selon son système de priorité pour pouvoir bah se minimiser par rapport aux autorités extérieures dès qu'on se minimise on perd notre pouvoir ensuite le deuxième point c'est sortir de l'illusion du gain et de la perte alors là attention ce que je veux dire ça peut être vraiment très challengeant mais là en période de, de, euh, de Covid, en période de confinement il y a eu des entreprises qui ont été vraiment stretchées et du coup bah, je suis intervenu dans différentes entreprises pour justement amener la dépolarisation et amener une nouvelle façon de penser L'illusion du gain et de la perte, c'est quoi Ça veut dire que dès qu'on perçoit que ce qui va arriver aura plus de pertes que de gains, alors automatiquement, bah, on va avoir des peurs. Et notre niveau de certitude est proportionnel à notre capacité à avoir euh, bah, l'équilibre, les perceptions de gains et de pertes au même degré. Ça veut dire quoi Par exemple, lorsque j'étais intervenu dans, dans une entreprise, ils avaient vu qu'au bah, début, bah, c'était catastrophique parce qu'il y eu le confinement, on a perdu le chiffre d'affaires, etc. Et... Lorsque euh, bah, on a fait euh, une session de dépolarisation ensemble, on a vu tous les bénéfices pour l'entreprise, qu'il y ait eu le Covid, qu'il y ait eu le confinement, ils ont vu quoi Qu'ils ont pu numériser certaines choses, ils ont pu mieux former certaines personnes, et chose que, en plein Covid, bah, finalement, euh, s'il n'y avait pas eu le Covid, ils n'auraient pas... Pu, euh, ils n'auraient pas pu mettre ça en place et donc euh, bah, ils auraient continué de former les gens un peu, euh, bah, un peu à la va-vite alors que là ils ont pu grâce au confinement faire ça de manière stable et durable. Un autre manager aussi que j'avais accompagné dans son entreprise, donc avec, là c'était vraiment aussi une, une très très très grosse boîte, et eh bien je l'ai eu dernièrement au téléphone, il m'a dit mais c'est dingue, maintenant c'est devenu une norme de penser comme ça, c'était pareil, on a noté 50 bénéfices pour l'entreprise, qu'il y ait le confinement, 50 inconvénients s'il n'y avait pas eu le confinement, Juste tant temps qu'il voit que boum, à chaque fois ça leur a permis d'évoluer, pourquoi Parce que, bah, le but à chaque fois d'être sur terre et d'une entreprise c'est de de plus en plus évoluer et pour évoluer bah, ça va passer par des phases de destruction de l'ancienne forme et de construction de la nouvelle forme, tout ça pour à chaque fois à nous amener à aller beaucoup plus vite donc nous on est dans un monde de dualité, de matière où la plus grande problématique d'une entreprise ou d'un être humain c'est comment je fais pour traverser euh, plus d'espace en un minimum de temps et quand une entreprise comprend que le but c'est d'arriver à servir au plus en plus c'est clients client plus en plus rapidement et, de, et avec un meilleur niveau en permanence et eh bien on va vite se détacher en fait de dire ah ouais bah ça c'est obsolète et là en effet avec le confinement des poussé à agir autrement et du coup on va évoluer mais si notre cerveau n'est pas câblé à arriver à voir le gain dans la perte et eh bien bah pour le système nerveux, ça va être dur, parce que si dit mais si je perds cette être catastrophique, et donc il tient l'ancienne forme, il tient l'ancienne forme, il ne veut pas lâcher jusqu'à temps que, bah, si l'entreprise n'arrive pas, si on n'arrive pas à se détacher de ça bah, on peut faire burn-out, dépression, etc. Ce qui m'amène sur le troisième point en fait, on peut repérer tous ces symptômes lorsqu'on a une peur et qu'on n'arrive pas à gérer la peur, bien, il va se passer quoi On arrive sur la pyramide de la peur de, de Mani et Sam, ça veut dire qu'on a la peur, si on n'arrive pas à gérer la peur on va ressentir la frustration et de la colère, on va forcer, et on ne va pas arriver à, à avoir le résultat que l'on veut. Et la frustration et la colère vont emmener quoi bah, De la culpabilité et de l'impuissance. Et cette culpabilité et l'impuissance, à long terme, va amener de la dépression. Et la seule façon de, de passer de la peur à la confiance, c'est de sortir de cette illusion de la perte et du gain. Lorsqu'on va avoir tout ça, poum, les bénéfices et les inconvénients, et qu'à un moment donné, le, le système nerveux, c'est impressionnant, il lâche complètement, c'est Bah, ok, maintenant entre 1 et 10, tu es sûr à combien que ça va passer, bah, je suis sûr à 10 sur 10. Ok, ça va être challengeant, mais je suis prêt à y aller. Donc pour résumer cette vidéo, le premier point, c'est vraiment important d'être connecté à son système de priorité, et ne pas se comparer aux autres et surtout pas se minimiser, bien sûr sans s'exagérer. C'est-à-dire que tant que j'admire quelque chose chez l'autre, je ne reconnais pas en moi et je n'arrive pas à en profiter pleinement puisque je me compare et je veux faire quelque chose pour plaire à quelqu'un, si bien que je ne suis pas connecté à moi-même. Le deuxième point, du coup, euh, qu'on a vu, c'est de sortir de l'illusion du gain et de la perte pour aller voir très vite, voir tous les bénéfices et bénéfices quand il arrive quelque chose, puisque euh, ça nous amène sur le troisième point, le, le but de la vie, le but d'une entreprise, le but d'un être humain, c'est d'évoluer. Et pour évoluer, ça va passer par des phases de destruction. Et oui, dit comme ça, ça peut être horrible, mais c'est comme ça. Des phases de destruction et des phases, du coup, de construction. Destruction, construction, et quand on arrive à... À lâcher la perte d'une forme, on peut aller épouser et aller chercher la nouvelle forme et finalement, bah, plus notre système nerveux va être flexible, plus on va pouvoir bah, beaucoup mieux gérer son stress en entreprise et même dans un milieu compétitif. Et voici pour aujourd'hui, pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir.